Comment structurer une chanson Si tu arrives sur cette vidéo, c'est que tu as peut-être commencé à écrire un petit bout de couplet, un bout de refrain ou une petite mélodie qui te trotte en tête. Et maintenant, tu en arrives à la question de « Ok, mais comment on fait pour structurer ça, pour que ça ressemble à une chanson ?» Quand j'accompagne des personnes en accompagnement individuel, il n'est pas rare qu'elles écrivent du texte au kilomètre et qu'à un moment, elles me disent « Bon, bah, j'ai l'impression d'avoir une histoire, mais le problème, c'est que ça ne va pas tenir dans les trois minutes de ma chanson. » Et euh, arrive le problème de la structure. Alors, euh, dans la structure, on peut parler de la durée. C'est une question qui revient souvent. Ok, mais Ma chanson, est-ce qu'elle devrait durer 3 minutes, 5 minutes, 1 minute, 12 minutes C'est quoi finalement la bonne durée Est-ce qu'il euh, est qu faut que je mette beaucoup de couplets Est-ce qu'il faut que je mette des refrains Au fait, je vois des fois euh, qu'on parle d'un pont. Qu'est-ce que c'est un pont, -ce un pont Beaucoup de questions comme ça qui, qui, qui arrivent et pour lesquelles je voudrais te donner aujourd'hui Quatre clés pour avancer sur comment structurer une chanson. Alors si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, j'aide les chanteuses et les chanteurs qui souhaitent améliorer leur voix et je les accompagne sur l'écriture et la composition de chansons. Alors quelque chose que vont souvent faire les, les, les gens, c'est qu'ils vont chercher sur Internet, c'est ce qui est pratique avec Internet, s'il n'y a pas des recettes magiques, des recettes miracles, tu sais, pour écrire des chansons. Ça serait quoi la fameuse structure miracle Alors, il est vrai que... Il y a pas mal de théories autour du nombre d'or. Alors, c'est des choses qui, qui existent déjà depuis des siècles. Hein. Il y a des, des musiciens de musique classique dont on sait qu'ils utilisaient le nombre d'or. Alors, le nombre d'or, c'est quoi C'est un rapport mathématique okay et c'est un rapport mathématique de proportion. C'est-à-dire qu'on dit que le nombre d'or est un petit peu partout et que euh, aussi bien dans les systèmes créés par la nature, des concrétions calcaires, des, des, des, des, des phénomènes euh, euh, météorologiques, ou dans les bâtiments qui ont été construits par des architectes en Grèce, on dit que ce qui, est, euh, ce qui fait que c'est joli et équilibré, c'est que les proportions répondent à ce, cette formule mathématique du nombre d'or. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des musiciens qui ont utilisé ces notions de nombre d'or en disant voilà il faut que le moment le plus percutant du morceau arrive à une telle proportion etc. Bon ça si tu veux c'est des lois mathématiques alors il y a des personnes qui s'amusent encore avec ça je parle de s'amuser parce que je pense que voilà on est à une ère où aujourd'hui on a appris à des intelligences artificielles à composer de la musique d'accord donc je dirais pour ma part, laissons aux intelligences artificielles, les ordinateurs, les lois mathématiques pour qu'ils écrivent la musique dans leur coin. Moi, je ne m'adresse pas à une intelligence artificielle, je m'adresse à toi, un artiste, une chanteuse, un chanteur qui a envie d'écrire. Et je dirais que utiliser ces tripes me paraît plus intéressant que le nombre d'or qu'on va pouvoir laisser peut-être aux ordinateurs. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le nombre d'or, mais en tout cas, ce n'est absolument pas, je dirais, la, ta préoccupation principal si tu veux avancer par rapport à une structure. Je vais te donner maintenant euh, quatre clés essentielles. Alors n'hésite pas à partager cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en haut, un petit pouce en bas. Ça, c'est toi qui choisis. En tout cas, ça nous aidera à référencer cette vidéo sur YouTube. Je te propose qu'on passe à la règle numéro 1. Alors il y a une chose qu'il faut que tu comprennes par rapport aux structures, c'est que les styles musicaux, d'accord, vont induire des codes. Donc ça, tu t'en as peut-être déjà aperçu quand tu chantes. Quand tu vas chanter du rock, quand tu vas chanter de la folk ou quand tu vas chanter du lyrique, tu vas... les chanteurs ne vont pas le faire avec la même voix. Donc ça, ça fait partie des codes. Bien, ce qui se passe, c'est que dans l'écriture, on a aussi des codes comme ça qui vont correspondre à différents styles. Donc, il y, a des... il y a des mouvements où on va parler plutôt, on va avoir des morceaux qui vont être longs, on va avoir des morceaux de plus de 10 minutes, on a d'autres styles dans lesquels on va à l'inverse avoir des morceaux très très courts, on va avoir des styles dans lesquels on va avoir beaucoup de répétitions, de refrains d'autres euh, pendant l'école, le refrain dans lesquels le refrain sera un petit peu plus anecdotique. Et en fait, ce qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que ce n'est pas une règle toute faite qu'il te faut, Ce qu'il faut déjà, c'est que tu définisses le style musical dans lequel tu veux euh, t'insérer, euh, dans lequel tu veux euh, écrire ta chanson. Et à partir de ce style, ça va te donner des codes. Et en comprenant les codes, d'accord eh ben, ça va te permettre de mieux structurer ta chanson. Et c'est ce qui va nous emmener du coup au point numéro 2. Alors, ce point numéro 2, c'est quoi eh bien, Ça va être de faire, c'est un exercice que je fais faire aux personnes que j'accompagne, ça va être de faire des analyses de style. Quand j'étais au conservatoire et que j'étais en cours de formation musicale, euh, on avait des, ce qu'on appelle des cours d'analyse. Et alors j'adorais ces cours qui pouvaient paraître très rébarbatifs pour d'autres personnes, mais c'est quelque chose vraiment que j'ai vraiment appris à aimer, parce que les cours d'analyse, c'était quoi Les cours d'analyse, c'était on écoute, on écoute une œuvre. Une œuvre, et là on parlait pas d'une chanson, on parlait peut-être d'une un, pièce qui pouvait durer 10, 15, 20 minutes, des fois une demi-heure. Et on devait analyser tout ce qu'on entendait. On devait analyser la tonalité, les schémas mélodiques qui se répétaient. On devait euh, analyser les, le type d'accords qui étaient utilisés. Euh, on devait analyser les, les, les styles d'écriture. Et une des choses qu'on nous demandait d'analyser, eh bien, c'était la structure. D'accord? De dire, OK, j'ai une première structure, j'ai une deuxième structure. Ah, tiens, la troisième structure, euh, la troisième partie qui arrive, c'est la même que la première. Mais c'est pas tout à fait la même. Donc, je vais, je vais l'appeler A'. Et donc, on avait une structure, par exemple, en A, B, Prime. Et en fait, ça, c'est une très bonne école que tu vas pouvoir euh, utiliser, un exercice que tu vas pouvoir utiliser dans le style que tu apprécies. Donc Pour faire ça, il va falloir faire quoi bah, Va sur YouTube, commence à écouter des chansons euh, d'artistes dont tu apprécies le style, un style dans lequel toi, tu voudrais écrire. Va chercher les paroles sur Internet et commence à repérer les choses. Simplement déjà, en imprimant le texte ou en regardant le texte à l'écran, tu vas déjà repérer les schémas de refrain. Tu vas voir si le refrain est répété souvent. Les morceaux qui sont faits pour danser, qu'est-ce qui fait danser C'est la partie refrain. Donc les parties couplets, c'est juste des parties un petit peu plus calmes. Euh, et ce qui va vraiment nous intéresser dans ce cas-là, c'est le refrain parce que c'est là qu'il y a plus d'énergie, c'est là que les gens chantent à tue-tête, c'est ja là que les gens dansent. Dans les couplets, à l'inverse, c'est des moments où on va plus raconter. Donc dans les styles musicaux où on raconte beaucoup, la, la chanson, moi je vois ça comme un, une mini-histoire, bah, dans les styles où on raconte beaucoup, on aura peut-être plus de place pour les couplets. Et les refrains vont devenir un petit peu plus anecdotiques. Donc je t'invite à analyser ça. Donc tu vas découvrir qu'il y a des couplets. Donc les couplets, ben, ce sont des passages dans lesquels on fait avancer l'histoire. Le refrain, c'est vraiment le schéma répétitif qui va en général être... Euh, avec le même texte et qui va revenir plusieurs fois euh, dans la chanson. Et puis, on a ce qu'on appelle le pont. Euh, tu trouveras euh, « bridge sur » les, sur les partitions euh, anglo-saxonnes. Et en fait, le pont, c'est quoi ben Souvent, le pont, ça va être une petite transition vers la fin du morceau, vers les deux tiers du morceau, entre, euh, entre deux refrains, par exemple, une petite variation. C'est le moment de, de rajouter un petit, un petit truc en plus, d'accord l'histoire. Donc J'ai mon couplet dans lequel je raconte mon histoire, j'ai les refrains dans lesquels je, je marque vraiment euh, le point clé de l'histoire ou la morale de l'histoire comme on pourrait dire et je vais avoir le pont qui va rajouter une petite nuance en plus et ça, ça va m'amener au point numéro 3. Ce point numéro 3, c'est quoi C'est que là, je te parle d'analyser les styles, mais en aucun cas, tu ne devrais faire du remplissage. J'ai eu euh, le cas, je m'étais fait coacher par, euh, par une artiste de renom, euh, une personne qui a vraiment écrit euh, des, des, des gros gros tubes pour la chanson francophone et euh, elle avait pris un stabilo et sur mes textes, bam bam bam, elle avait stabiloté comme ça euh, des, des, des, des passages et là elle m'avait dit remplissage, remplissage, remplissage. Qu'est-ce que t'en penses? Et effectivement, je me souviens très très bien que c'était typiquement le genre de chanson où j'avais une super idée de refrain, j'avais écrit un couplet dans la foulée, et après, je ne savais être trop plus quoi dire dans ma chanson. d'accord Alors, je n'avais pas les outils que j'ai actuellement, mais voilà, je ne savais plus trop quoi dire dans ma chanson. Et je me suis dit, bon, allez, ça serait bien de rajouter un couplet en plus. Et donc, j'avais écrit un couplet pour rajouter un couplet. Et elle, elle ne s'était pas laissée tromper. Elle m'a dit, ça, c'est du remplissage. Et moi, j'ai envie de te dire que, quel que soit le style dans lequel tu vas vouloir travailler, il faut vraiment que tout ce que tu vas mettre dans ta chanson soit au service de l'histoire. d'accord Ça ne sert à rien de gâcher de... 5 ou 7 minutes d'une chanson, d'une pièce musicale pour juste rajouter des plus, rajouter des lignes. On n'est pas là pour ça. Dans une chanson, on est là pour faire vivre une expérience aux auditeurs, on est là pour leur partager peut-être une émotion, un sentiment, une énergie pour raconter une histoire. Et tout ce que tu écris dans ta chanson et donc dans, ce que tu vas mettre dans ta structure, ça doit être au service de cette histoire. Ça, c'est vraiment important de ne pas faire du remplissage. Alors, je voudrais te partager un dernier point euh, qui va peut-être aller à l'inverse de tout ça, mais tu vas, tu vas comprendre pourquoi je te partage ce point. Et donc, on arrive tout de suite au point numéro 4. Alors, ce point numéro 4, ça va être quoi Ça va être de te dire, bah, écoute, une fois que tu as fait le boulot, mais une fois seulement que tu as fait le boulot, amuse-toi à casser les codes. Pourquoi je te dis ça Tu vas dire, mais Antoine, je comprends pas. Tu viens de nous dire qu'il faut analyser les styles, utiliser les structures, et maintenant, tu nous dis de casser les codes. En fait, il faut... Apprendre les règles pour ensuite pouvoir les enfreindre. Ça, c'est vraiment une règle en création qui est immuable. Les peintres, tous les peintres qui, qui, voilà, qui ont fait des, des écoles de peinture, qui ont appris la peinture, ils ont étudié les différents courants euh, de peinture, d'accord Pour pouvoir s'en affranchir, mais pour savoir où ils mettent les pieds. Parce que si tu fais n'importe quoi, ok, on va dire ah, mais finalement, est-ce que tu étais un petit peu dans ce style impressionniste Ouais, mais en même temps, ça ressemble, mais ça n'en est pas... C'est quoi finalement que tu fais C'est quoi la direction artistique que tu prends Et donc, ça va être intéressant, si tu veux, pour toi de, à la fois, bien étudier les styles musicaux qui t'intéressent, travailler, écrire des chansons dans ce style vraiment euh, comme des, des épreuves d'artiste, d'accord Donc, c'est vraiment voilà, du, du travail, du vrai travail d'apprentissage. Et puis, une fois que tu as fait ce travail-là, de dire « Ok ». Comment je pourrais créer mes propres codes à moi Comment est-ce que je pourrais peut-être créer un nouveau courant musical ou peut-être une, une petite subtilité, une manière d'écrire Et tu commences à casser les codes. d'accord Mais si tu veux casser les codes, bah, il faut déjà que tu puisses les connaître, d'où les trois premières étapes que je te partageais dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé pour structurer une chanson. Alors là, je t'ai parlé de la structure générale, d'accord Les couplets, les refrains, etc. Après, ce qui va se passer, c'est qu'au sein de ces différentes parties de la chanson, on va avoir des sous-structures, des structures internes. Okay, donc, ça, voilà, c'est typiquement le genre de choses que je travaille avec les chanteuses et les chanteurs que j'accompagne dans l'écriture de leurs propres chansons. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai un accompagnement de 12 semaines dans lequel j'accompagne les chanteuses et les chanteurs amateurs qui souhaitent écrire leurs chansons. Je leur apprends bah, non seulement à écrire leur première chanson, ça c'est une garantie que je peux te donner à l'issue des 12 semaines, mais en plus je leur apprends comment faire, c'est-à-dire qu'ils repartent de cet accompagnement avec la méthode pour ensuite écrire, comme j'ai plusieurs élèves qui l'ont déjà fait, écrire plusieurs autres chansons Derrière. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est un accompagnement individuel, on va te mettre un petit lien dans la vidéo, dans la description juste en-dessous ou en commentaire. Euh, fouille un petit peu pour le trouver. En cliquant dessus, en fait, tu vas accéder à une vidéo de présentation de cet accompagnement et tu auras l'opportunité de prendre rendez-vous avec moi eh bien, pour qu'on discute, voilà 10 minutes comme ça là, sur, ton, sur ton projet et qu'on voit si on peut travailler ensemble. Voilà J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si ça a pu t'aider, si ça te renseigne un petit peu comme ça sur comment structurer une chanson. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Travaille bien tes chansons d'ici là. Ciao